Bon ça y est c'est le week-end, Kelly qu'est-ce que tu vas faire pour ce long week-end Ah oui ce long week-end c'est vrai on travaille pas demain c'est un jour férié le, le 8 mai et en plus oui. c'est un peu spécial pour moi Pourquoi Bah c'est l'anniversaire de mon fils et... C'est vrai oui ouais. oui C'est ses trois ans donc c'est important quand même C'est bientôt la rentrée à, à l'école donc c'est un autre cap il est impatient de fêter son anniversaire. Ouais, il a l'ordre d'être mignon toute la semaine s'il veut recevoir tous les cadeaux promis par papy, mamie, oncle, tante, marraine, parents y compris. D'accord. Ouais. Donc voilà, j'espère que il va être mignon jusqu'à ce soir et qu'il va recevoir tous ses cadeaux ce week-end. Ouais. Donc vous allez faire quoi pour le week-end ouais. T'as prévu des choses Alors demain c'est euh, tranquille et s'occuper de la maison, un peu euh, tout remettre en ordre, parce que les jours fériés c'est un peu pour ça euh, aussi, euh, de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire euh, habituellement dans une semaine de 5 jours. Et puis euh, après on va partir très tôt euh, samedi pour euh, l'anniversaire d'un autre copain, pour qui c'est aussi une, grand, une grande occasion, parce que c'est ses 30 ans en mm -hmm. fait. Donc il euh, y a une grande fête qui se déroule le midi et le soir, et donc on doit partir très tôt parce qu'il y a deux heures de route jusqu'en Normandie pour déposer mon fils chez ses grands-parents, avec qui il va bien profiter, il va recevoir plein de cadeaux. Et puis euh, je pense rentrer tard dans la nuit, et le dimanche, on célèbre effectivement l'anniversaire de mon fils chez les grands-parents, mais là avec l'oncle, la tante, etc. Donc, toute la famille va se regrouper et tout. Euh... C'est ça, il va être mis à l'honneur, il va être très heureux, je pense. Ouais, il réalise bien qu'il va être plus grand, qu'il va avoir un an de plus. Mais... C'est ça et en plus, je crois qu'il ne se rappelle vraiment pas les autres années, ce que c'est vraiment son anniversaire. Ouais. Mmh. Mais là, il, il a vraiment conscience de ça. Mmh. Mmh. Voilà. Okay. Puis après, bah, retour, quoi. Dimanche soir. Dimanche soir, même si trois jours, on pourrait penser que c'est un long week-end pour se reposer. Finalement, je crois que tout le monde... Profite pour faire tout un tas de choses, partir loin, voir la famille, c'est ça. Ok, donc lundi, tu vas être épuisée. Je pense, mais bon, heureuse d'avoir passé un bon week-end. Et il y en a encore bien d'autres, puisque le mois de mai en compte plusieurs. Eh bien écoute, je te souhaite un super bon week-end, profites-en bien. Et, et toi bon aussi. anniversaire à ton fils aussi. Merci. Bon week-end à toi aussi. Merci, Merci. Salut, salut.